Bonjour. Je suis Liam. Je vais vous expliquer comment euh, je fais des branchettes de fruits. Alors, je vais vous expliquer quels fruits j'ai pris. Alors, j'ai pris une pomme, enfin des pommes et des bananes et après j'ai pris des piques en bois et je les ai enfilés sur les piques en bois. Euh, petite précision, les ai d'abord coupés en morceaux et après enfilés. Je vous propose de vous, de vous faire des branchettes vous-même, mais vous pouvez choisir les, les fruits ou les légumes que vous avez envie de manger. Bon, voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. À, à vous de jouer Je me suis régalée. Et en plus, j'ai fait la gourmande. <rire> j'ai fait fondre du chocolat que j'ai versé dessus pour me faire des petites branchettes de fruits au chocolat. Alors, c'est toujours moi. Si vous recevez les prochaines recettes de, de Monsieur Liam, que vous entendez là, et ou de Madame Céline, voilà, pensez à vous inscrire sur .com. 100%plaisir.com 100%plaisir.com Bon, voilà! À bientôt! A bon. bientôt! Avec joie! Avec joie!